Bonjour à toi chers spectateurs, Rebel de Adil Al-Arbi et Bilal Fala. C'est un film qui me titillait forcément parce que j'aime beaucoup ce duo de cinéastes, que j'avais découvert avec Gangsta, qui sortait un peu de nulle part, qui avait été assez mal distribué en France, mais qui avait quand même eu l'opportunité d'avoir une petite carrière en salle. Et j'avoue que le duo m'avait plutôt convaincu sur Bad Boys for Life, même si le film est ce qu'il est et que c'était pas non plus exceptionnel. Je trouvais qu'il y avait une vraie patte de mise en scène, et ce sont deux auteurs qui ont une vraie identité et j'avoue que investir un tel sujet avec une telle forme, bah ça semblait assez audacieux en fait. Le résumé pour faire simple, en 2013, Kamel a commis de nombreuses erreurs qui l'ont poussé à quitter sa Belgique pour rejoindre la Syrie où il espérait aider son prochain. Alors qu'à Bruxelles, son petit frère se pose des questions suite à son départ, il va devoir rejoindre l'État islamique de force. Le film m'a clairement soufflé. Je dirais pas qu'il est parfait, loin de là. Il y a quand même pas mal de petites maladresses et je le trouve peut-être un poil long. Mais je trouve que la force et la forme de cette aventure suffit à donner lieu à quelque chose de réellement surprenant. Et au-delà d'être surprenant, de réellement entraînant. Je veux dire, du début à la fin, Rebel, c'est un film qui ne se limite jamais à être simplement un film d'action sur fond de guerre en Syrie et d'enrôlement dans l'état islamique, c'est jamais uniquement un, un drame familial qui veut se centrer sur la radicalisation d'un jeune enfant, c'est jamais simplement le combat d'une mère qui veut protéger ses deux fils, c'est toujours un, un petit peu tout ça en même temps, mêlé en plus avec des petites histoires au sein des grosses, enfin, c'est ça en fait qui je trouve est vraiment fort avec le film de El Arbi et Fala, c'est qu'il y a, au-delà de l'identité évidente graphiquement, qui, je trouve, impacte réellement l'ensemble du récit et lui donne un, un petit quelque chose de plus qui, réellement, moi, m'a passionné. Je trouve qu'au-delà de ça, il y a vraiment cette maîtrise de l'envie de ne pas uniquement servir au spectateur un seul type de long-métrage, mais de vouloir réellement servir un pari cinématographique dans lequel il va y avoir du drame, de l'émotion, de l'action, de l'attention, tout ça entremêlé de manière plus ou moins subtile. Il y a quelques moments où c'est pas forcément très juste, mais dans l'ensemble, c'est un film qui ose pas mal de choses, qui se dit qu'on peut faire du divertissement tout en ayant un propos, qui se dit qu'on peut avoir beaucoup d'émotions tout en ayant de l'attention. Et je trouve que cet équilibre qui est constamment trouvé par les deux cinéastes permet à l'ensemble du métrage de... de surprendre. Encore une fois, c'est le mot que j'ai envie d'utiliser, surprendre, parce que réellement je m'attendais pas à être autant surpris devant un tel projet de cinéma. Certains sujets sonnent comme enfermés dans un genre. Contraint de devoir épouser certains codes, de devoir respecter des critères et des objectifs que certains styles de long métrage ne parviennent pas à remplir pour un moment de cinéma purement et simplement renversant de maîtrise si tenté que l'on aille assez loin. Le duo El Arbi nous offre une œuvre dense, extrêmement intense et purement et simplement magnifique dans son besoin de raconter l'aventure d'une famille, ne cherchant pas uniquement à avancer, mais également à comprendre le monde qui les entoure, pour un moment de cinéma qui n'atteint pas tous ses objectifs, mais qui passionne par sa maîtrise. En termes d'écriture, le film est écrit par Adil El Arbi, euh, Bilal Falla, ainsi que Ian Van Dyck et Kevin mull Je trouve que l'écriture, encore une fois, a cette justesse et cette maîtrise de vouloir amener plein de points de vue. Et dans cette idée d'amener plein de points de vue, il n'y a pas uniquement l'envie de la part des quatre scénaristes de vouloir créer plein de petites histoires, il y a envie de créer une seule grande histoire, une histoire de famille. Et Dieu sait que la famille, lorsqu'elle est bien utilisée, ça marche forcément au cinéma. Mais je trouve que dans la manière d'amener cette famille, dans la manière de construire ce parcours de vie, il y a une envie de vouloir parler de thématiques extrêmement modernes. Je veux dire, à partir du moment où on place son récit en 2013, avec un jeune homme qui va partir en Syrie, persuadé de pouvoir faire de bonnes choses, qui va se retrouver malgré lui enrôlé dans l'État islamique, et qu'en parallèle de ça, dans son pays d'origine, en Belgique, à Bruxelles, le mec va voir son frère se radicaliser parce qu'il ne va pas comprendre pourquoi bah, son grand frère est parti là-bas et qu'il s'est retrouvé dans une situation qui l'a amené voilà, à avoir une mauvaise image. Et je trouve que la manière de jouer avec tout ça, ça permet en fait aux cas de scénariste de développer de nombreuses thématiques, notamment autour de la radicalisation, mais pas uniquement de la radicalisation des jeunes hommes, mais aussi des jeunes enfants. Et c'est un sujet qui est rarement évoqué au cinéma en fait, parce que ça semble trop difficile et trop complexe à aborder. Comment réussir à parfaitement montrer que des jeunes enfants, parfois, se font enrôler par l'état islamique, et on ne sait pas pourquoi Sans pour autant donner une justification je trouve que les quatre scénaristes arrivent à amener cet élément-là au centre du récit, et du coup ça permet à toute cette histoire d'avoir encore plus d'impact. Et du coup de sonner à la fois comme une fresque autour de l'enrôlement guerrier, mais également comme une fresque sociale par rapport à n'importe quel pays du monde. Et c'est cette grande justesse d'esprit qui permet en fait au scénario de sonner comme... Beaucoup plus intelligent qu'il ne pourrait y paraître sur ses premières lignes de texte où on pourrait se dire c'est très classique, c'est très sommaire. Et c'est là en fait que du coup on se dit que ça a beaucoup plus de profondeur. Dyck, Meul, El Arbi et Falla nous plongent à merveille et à bras le corps dans ce duo de frères sous l'œil vindicatif et protecteur de cette mère pour un scénario cherchant de manière intense et juste à questionner l'identité personnel et social, mais également la protection que l'on est capable de porter pour sa famille. Bien plus encore que de réussir à maîtriser ce sujet si complexe et si actuel autour de l'État islamique et de son incidence sur la communauté arabe du monde entier, les quatre auteurs emmènent ce profond questionnement de la personnalité et de la famille dans un retranchement affectif qui donne un impact singulier à l'aventure de ses deux frères et de cette mère. En termes de mise en scène, euh, El Arbi et Fallah ont clairement, encore une fois, cette identité, mais je trouve que ils ont voulu se calmer sur les effets de style, et notamment sur les effets de montage. Parce que, si vous regardez leurs précédents longs-métrages, ce sont des films extrêmement dynamiques, qui moi me font beaucoup penser à une certaine époque du cinéma de Scorsese, même si c'est encore clairement le cas aujourd'hui, mais vraiment, on dirait par moments le cinéma de Scorsese des débuts. Un côté très énergique, hyper dynamique, a tendance à aller dans tous les sens, à utiliser plein de mouvements de caméra, et sur Gangsta, ça fonctionne. Et sur Bad Boys for Life, ça fonctionne. Mais clairement, ici, ça n'aurait pas marché. Ça n'aurait pas eu de logique par rapport au sujet évoqué et par rapport à l'identité qu'a le long-métrage. Et je trouve qu'ils ont réussi à trouver ce juste équilibre pour proposer une immersion cinématographique qui est extrêmement forte. Elle n'est pas parfaite. Il y a quelques moments où c'est assez maladroit. Et je ne dirais pas que les scènes de danse sont totalement réussies, même s'il y a clairement de l'idée et que ça amène une vraie force d'impact à de nombreuses séquences. Mais... C'est peut-être un poil cliché et je trouve pas que ça soit complètement réussi, même si, bah, comme souvent, moi, dans ce genre de métrage, si on m'amène une scène correctement, j'ai un peu les poils qui s'érissent. Ça a été un peu le cas. Je dois avouer que j'étais aussi en train de me dire est-ce que ça a réellement du sens par rapport à ce qui est montré à l'écran à côté. Donc c'est peut-être le seul gros bémol que j'aurais à dire en termes de mise en scène parce que derrière, il y a une énergie évidente, il y a un travail du plan séquence qui est très intelligent et qui rend les séquences de guerre hyper immersives. Je trouve notamment que la première séquence où on retrouve... Le personnage de Kamel, en plein milieu de la série, elle est folle, vraiment folle, je trouve. Elle est hyper immersive, intense et, et elle est glaçante de crédibilité. Donc là-dessus, ça fonctionne du feu de Dieu. Et après, bah, le reste du film est à cette image, quoi, vraiment maîtrisé par les deux auteurs. Les deux cinéastes réussissent à entremêler les genres pour ne pas simplement s'enfermer dans une structure dramatique ou trop émotive, mais en cherchant également à emmener une véritable et intense tension cinématographique qui porte l'ensemble du métrage et donne lieu à des moments renversants de puissance et d'épique. El Arbi et Falla, Dominent ainsi un sujet complexe qu'ils ne choisissent pas simplement de survoler au cœur d'une épopée cinématographique se voulant danse, mais également à hauteur d'humain, pour donner lieu à de nombreux instants de cinéma amenant l'émotion dans une direction où nous ne sommes pas simplement témoins de cette violence, mais où nous cherchons également à la comprendre. En termes de casting, je trouve celui-ci vraiment bon. Bon déjà je tiens à citer le frère d'un des deux cinéastes, Amir El Arbi, qui est parfait, juste parfait. Je, je l'ai trouvé excellent dans le rôle de Nassim. Dans les rôles plus secondaires, on peut citer Tara Aboud, Younes Boab, Kamal Moumad, euh, Fouad Aji, Nassim Rashi, euh, Malak Sebar, Al-Ariani, Nadine Rimawi. Tous excellents, vraiment, même dans des rôles très tertiaires, les acteurs sont sortis hyper bien. Loubna Azabal est une immense actrice qui ici délivre une prestation absolument folle dans le rôle de la mère de Kamel et Nassim. Je l'ai trouvé juste parfaite. Elle est confondante de justesse et... Elle est vraiment, vraiment belle, je trouve. Elle a une très belle manière d'interpréter le personnage. Et après, il y a cet acteur principal qui joue Kamal, qui est vraiment saisissant de justesse. Il ne porte peut-être pas tout le film, mais pour moi, c'est lui qu'on retient à la fin du métrage. Aboubakar Ben Sailli est un acteur qui est absolument fantastique ici. Même s'il ne porte pas tout le film sur ses épaules, il donne tout de même un grand sens à beaucoup de scènes et une intensité dramatique rare. Au bout du compte, Rebel est un film qui vraiment m'a convaincu. J'attendais beaucoup le film. Je me suis dit, est-ce que les deux cinéastes vont réussir à me surprendre Parce que pour le moment, ils n'ont pas réussi à, à réellement créer quelque chose d'étonnant. Ils ont créé des films qui sont maîtrisés, intenses, forts. Mais ce n'était pas toujours réellement complet en fait. En termes de cinématographie, en termes de scénario, en termes de casting. Et, et là, ils ont réussi à créer un film qui, par beaucoup d'aspects, est vraiment très très bon. A encore quelques maladresses. Mais clairement, le film est impressionnant, est surprenant, et est maîtrisé. Donc Rebel, de Adi Al-Arbi et Bilal Fala, si vous avez l'occasion de le voir en salle, foncez, c'est réellement un film renversant. C'est un film fort, c'est un film qui parle d'actualité, et qui le fait de manière très cinématographique. A plus